Ça c'est le téléphone Kendia. Ça c'est le téléphone Kendia. Un nouveau nous, OK Je vois l'affaire. Il y a un petit image sur lui, il y a un okay. l'image là, il y a un l'image. là Il y a un là. Ça nous a obtenu un rivet prier à monter grâce à descendre. sons Finalement, jeune corps, jeune code téléphone citoyen à peine posé parler ou pas le qui quantité autorité noyau sous téléphone. Ça devenu bonjour, bonsoir tout le monde. Yon a un spécial le pays d'Haïti. Comment ville la lever? nous parler dans ces marques, rivière la tibonite, nous parler dans gantier pourquoi pas non quoi des missions tout pays à gain drame cap passé la donne pour côté n'a pas les là? mais nous pralé finalement déposé valise nous à et manifestation, journaliste fait pour ma libération Je ne connais pas, j'ai entendu Bandi kidnappé ça gagne pratiquement 8 jours. Miskadé a continué à faire miracle. Bandi a finalement parlé. Yo j'en téléphone en pile non autorité. La donne surtout yo dit gagne yon président non l'analyse contact bandi Ça, Sofia TV 83, tout détail et information. C'est beaucoup de là pour dernière information pour journée. Jeudi jour on informé que si la tibonite pour matin, pratiquement, les avec l'aria un petit peu blanche côté, mon toujours gagné position d'observation et suite avec situation qui est presque à évoluée chaque jour plus, il y a qui fuient ou bien quittent les zones nettes par rapport avec euh, bandit grand qui fait centre-ville, à si la Tibonite Servi, transite pour al kidnapper, violer, détourner camion marchandise, dans la commune Verret. Hier, tant que nous avons informé Auditoire Radio-Méga, monsieur était débarqué. Bien bonheur, dans la commune Verret, dans la localité d'Ouda. Et Borel avec des chapelles, je pratiquement causé un pile crête et peur la Caïmonio pour six personnes kidnappés dans un zone-là. Eh, ma eh, et majorité de monde, c'est un des dans la caillou que monsieur rentre pour yo pillé et plusieurs cailloux côté au côté aller, objets de valeur, surtout et panneaux solaires, batteries, télévision et l'autre bagage qui était dans la cailloux. ont mis dans la machine à la cailloux. Et plus loin, pour l'hôpital HAS, vous dans l'hôpital de référence à travers le pays. Monsieur, pratiquement, te cause gagné un gros boulevers dans l'hôpital là, vu que vous pénétré l'espace et l'hôpital là qui est la cause, mais fait. Avec maladie, qui était pratiquement sous tension. Il situation que la population a que la route avait et même demandé à un responsable d'un plus haut niveau. Après, les citoyens, dans a brigade de vigilance qui ont été faite, qui pas de job, c'était job la police pour te surveiller les bandits qui ont traversé avec cartouche côté Quand les messieurs plus été saisis, sans que cartouches sa, de tout calibre différent différents, 9 euh, février qui se passe là, eh pour qu'il ait appelé un Direction base de Gangrif, et bien c'est ça qui s'appelle la cause que Bandi Gangrifio t'a lagué message qui t'a fait quoi? Si y'a pas réussi, y'a pas joué une cartouche, si zone y'a pas arrangé pour côté cartouche, y'a bah pas eu, y'a pas débarqué, y'a kidnappé 200 mounes dans zone an, au moins pour y'a pas eu de bah, cartouche qui y'a été voué acheter, et bien pratiquement, monsieur débarqué dans zone an, et y'a eu levé ensemble des mounes, jusqu'à présent, famille y'a eu beaucoup, y'a eu beaucoup entré en contact avec famille, pour eu beaucoup de connaissances, et c'est ce sous base de l'ençon qui a eu une libération. Jusqu'à présent, la population a continué à demander avec le nouveau directeur de départemental police nationale dans la Tibonite, M. Goodson ou pour penser avec la situation commune commune Verret, commune Liancourt et commune Tirige de la Tibonite pour permettre que la présence policière fait face avec des matériels appropriés et qui permettent qu'ils fait face avec le groupes gagnants, les imaginer ou bien les constater que grand pratiquement trouvé dans dernier moment dans une situation qui est pratiquement et compliqué avec présence la police, la pas que monsieur s'y spanne puissant, parce que sous commune, il y a un très de monsieur très facile à provisionner en munitions, population qui sous zone ça prend à disposition, dans des barricades depuis plusieurs jours, et monter des brigades de vigilance, et bien c'est ça qui la cause, que monsieur fuit ou quitte zone ça pour aller directement, parce que dans cette ville, si vient à pour aller faire exaction, dans ce type si gagné et limite au avec que commune verrait sous zone canaux, et bien c'est là que monsieur traverse aller un camion, machin et qui pratiquement absorti soit Port-au-Prince pour rentrer dans la région de Renoir, malgré la situation en dernier jour presque difficile. Et habitant au plein en pile, pour coucher ce machin qui est exorbitant, pour sortir, tirer via la pour rentrer Port-au-Prince, c'est 4 dollars, mon monio obligé payer pour rentrer dans la ville Port-au-Prince et dans dernier jour, machine presque pas capable de passer directement dans la région de la pour passer sous Liancourt. Machine obligé par plateau central d'entrer sous Saint-Michel de la Talaye pour descendre et aller sous Gonaïve pour au pou pou moins pour mieux capable d'entrer dans la Tibonet. Il une situation qui est pratiquement compliquée. Je avec responsable numéro PNH là, M. Ariel Henry, comme chef CSPN, pour penser avec situation à retirer coton qui est Aurélia, pour au moins ka permette que la tibonite reprenne, parce que la tibonite c'est grenier de la République c'est lui qui baille pays à manger ensemble des jardins depuis un bon bout de temps été sans travail, parce que t'as pratiquement dans le périmètre côté gang myo à opérer. Avant d'y en on a ça, et ce qui vraiment avant d'y c'est ce député Véquence de Rélus, qui le même te mentionner ça, ça qui a passé, la tibonite lancé un plan pour qu'à détruire départements département qui est aujourd'hui, qui est présente un gros motion dans affaires manger pour pays an. Bon, on a ça, on désir Depuis après l'installation et même matériel qui te baille la fois passée dans le niveau des DDA. Comment ça y est? Comment est DDA? Comment activité est-ce que la police a pas pris en de patrouille dans le département dans différents côtés? Qui bon côté yo? Euh, après, ça constate? Après l'installation de M. Goudson Jeune, il était annoncé à travers la radio dans la à pour des matériels qui viennent pour au moins qui rentrent dans le cadre de revendication, que les policiers et sur la Tibonite, pratiquement, gagnent parce que tu dit pour que vous matériel adéquat pour pratiquement capable de rentrer, et même à toute volonté que vous gagne, pour libérer le département avec un groupe de gang à qui c'est le qui dans commune, qui à la Tibonite, dans, dans la localité, ça vient dans première section. Et M. après et jusqu'à présent, tout le bagaille ou pas arrive en seul coup, il commence à arriver. Dans ce qui est arrivé avec Patrouille, Mabdi ou Blaise c'est pratiquement difficile, c'est, un département qui livre, qui livre à lui-même. C'est vrai qu'il y a un commissariat qui commence à l'ouvrir, dans la ville Saint-Marc qui était fermé, et le commissariat a réouvri pour monsieur Rétan, mais pas service. Mais dans la petite ville, commissariat a toujours été fermé, par une présence policière. C'est, ça fait que Bandi a le plein pouvoir sur les gros sur sur une motocyclette, sur machine, et, au niveau du centre-ville, là, pour venir faire ça, il le commissariat dans la commune toujours était fermé, pas de présence de la police du tout. Le commissariat est obligé de faire, pas de présence de la police du tout. Dans les zones, dans les localité qui sont obligés côté, faire, les commissariat qui sont fait, par exemple, il y a un policier là-dedans, Ancien directeur de un policier là-dedans, il y policier là-dedans, jusqu'à présent, il ça a qui obligé de suivre, quitter zone là parce que ça ne va pas à la nuit. si tu as pas accepté dans les enfants, vous ne pas besoin. Et il y a un objectif qui ne faut pas être présent du tout. Et c'est dans le niveau qu'on s'en et quelques agents spécialisés, M. Swatter, e qui était venu dans la Timonite, selon l'information de la technologie, qui intervention contre la police. Jusqu'à présent, il n'y a pas de qui fait, parce que présent depuis après, est l'amorcisse policiers, C'est plutôt le monde dans la population civile, dans la commune, qui était victime, avec l'intervention que M. était fait côté des la police, parfois, six qui plusieurs cas ont été dans la zone de Eh bien, c'est celle qui a été dit, que a présence présence et la police. Mais même eux-mêmes, ils ont dit qu'ils n'ont pas de moyens adéquats, même population populations hein, à pourrir les au malheureusement ou pas qu'à faire présence et à un niveau qui a sur national nationale numéro 1 qui vient un char qui vous fait face avec vous qui empêchez que vous sautez sur ton son route ça mais question patrouille policière sous raison la du clan Blaise à c'est difficile en pile pas ça du tout son population qui livrait et côté mounio pas qu'à vacuer avec des activités activités commerciales ils ont obligé de camper parce que a pas qu'à approvisionner pour provisionner aussi dans l'ouest pour, pour venir et dans le business ou bien pour saquer ou et comme dans les, dans la Thibonite qui était déjà préparée pour l'Allemagne de l'autre côté, c'est vraiment difficile. Puis le gros marché qui gagne dans les bas la région de la Thibonite, la consommer, il a pas à fonctionner à cause et exactions que le groupe gagne en fait, parce que n'y pas gagner presque le transport public qui est paralysé depuis un bon bout de temps dans toute région de la Thibonite-là, Blaise et, et, et dans le monde qui n'a pas à désir D'accord, merci à la désir Vénès. Nous allons aller dans l'IPIA avec Henri-Claude Claircin. Et pour nous, qu'on ait ça qui a comme information et comment ça y est avec le commissaire Jean-Ernest Muscadin, question centre livraison passeport dans département, comment ça y est? Est-ce que si mon a s'est misé à l'autre côté, il y a au à la des est-ce que ça a même les différents questions centre livraison passeport? Et comment ça y est tout avec machine qui a dégagé dans différents marchés en bas, sévère. Avec Henri-Claude Degliasse, jeudi en, en Blaise des pays départements, ni pays. Ja. Bonjour Henri-Claude. Bonjour Cébert. Bonjour Blaise. Oui. Bonjour à Marcel et Joseph. Lisez-vous oui. oui. oui. oui. oui. oui. oui. oui. ma oui. chance, oui. n'a qu'à bousquer la machine. Autorité, il yo a qu'il a fait rien pour appeler le récupération. Je vais vous faire appel avec nous même encore, et parce que vous avez coupu un là. Je vais vous faire appel ensemble, ensemble avec nous encore pour nous garder avec harry claude et puis pour nous avancer avec l'information toujours dans le journal Mega Matin. Là, c'est le moment, on a regardé quelques villes, provinces, comment ça va. harry claude espère que tout vas être en forme dans le moment où tu as dit Alors, Henri-Claude, comment ça Et Oui, ben, je vais commencé pour nous donner tu d'étiquettes, machin, qui a bouché la vie dans marché qui n'a pas mis à Guan. Critiquer l'autorité, il dit qu'il n'y a pas fait rien pour améliorer situation difficile difficiles, La population en affaires face Là, on prend comme exemple, il même chaque jour, quand il chercher la vie, il y a marché, yo. alors qu'il n'y a pas vendre gens pour te vendre, pour yo continuer à l'acheter quantité ça de ça que tu l'acheter acheté. Avec vous Pour question de oui. sécurité, la paix, comme si en bas, tout le monde a l'écrité en bas Et jusqu'à maintenant, les gens qui a toujours a dit ça, c'est une ville de il fait appel à tout le monde, ça est capable de passer le oui, week-end, est capable de normal parce que pour question d'insécurité, tout le temps lui-même, dans la juridiction de la n'y a rien de capable pa de passer. Seulement, il n'y a pas écarté possibilité capable de voler l'épaule, ou bien les caboues, ou bien. On a passé la nuit là, on a eu l'autre petit point de mais pour question d'insécurité, négatif, on a sauté l'autre côté, on a la tout là, en dans juridiction, nan, la répéter, nan, juridiction. Il dit tout autant, là, ça n'est pas capable de répéter dans la juridiction qui est la bas ministérielle. Quelles sont les questions Les mêmes selon les mêmes. Bon, pour les mêmes, il dit tout autant, là, vivre là, que problème problèmes ça a posés dans l'autre zone, n'est pas capable de produire dans la juridiction côté les lui-même la dirigée. Dans le moment où on a parlé là, il y a une dizaine de militaires mm -hmm. qui sont en route d'être embarqués vers Haïti avec pour mission de détruire mm -hmm. les gangs. Les gangs. Bon, et ça veut dire la... Vous avez Il y a là, une Il <laughs> <laughs> <laughs> ouais, <Oui>, bah, <laughs> bah, y a Il oui, euh, bah, y a une Il fait pays à plus tôt est bien. On prise en sou? Prise en Non, ça me dit à mon Parce que pendant l'immigration, bon, on qui je pas téléphone. Par téléphone. pas quand dit, je petit cinéma qui l'argent monsieur dit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 immigration cause mais pourquoi ça mais qui formule qui t'a dû utiliser pour mon venir avant avant même pour qui ça directeur immigration on parler ensemble avec lui est ce que lui parce que là lui même ça peut à là ou même ou, ou, ou t'as supposé à l'extérieur de, de, de questions ça. Parce que c'est le directeur immigration qui t'a supposé Poter, demander renfort. Est-ce que lui-même demande un renfort Qui qu'il explique comme problème <c 'est> Il a pas demandé renfort. Il ne faut pas le problème n'a pas dépassé le directeur immigration. Mais le directeur immigration, si vous n'y pour avoir là. Cela so implique que les gens de l'immigration, puis le chef passe le Ah, ok. So, so so, Cela est le policier si, avec 20-30 dossiers. Dans il pour Même si je voulez mettre ma frontière sur vous, après dans le Même si je suis mettre des armes, si si si je si police. voulez si je tout. mettre des armes, si vous voulez mettre Mais si Be yeah. Six, pas sûr pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. de Pas de Pas de de Pas Pas Pas est-ce que c'est un scandale Est-ce que c'est un scandale qu'on va éviter Mais je vais apprendre, comment est-ce que c'est un chef Non, mais c'est un autorité. C'est un formation qu'on va dire. Ok. Monsieur entend, il a 15 passeports pour faire pour lui par jour. Ou il a 1000 dollars Monsieur a 1000 dollars par passeport. Ça veut dire que monsieur a 15 000 dollars. Les indicelles journalistes devaient voir a a a dit qu'à 14 février, il y a un débat de la à pour demander libération pressé, pressé, journaliste radio-vision de Mélan, jean thony Lorté bandit kidnappé n'importe au prince. Depuis plus de 12 jours, il la pression demander libération journaliste sans condition parce que métier journaliste, pas gagné l'argent là-dedans, confrère à Pape Kajouen, 200 000 dollars pour libérer, pour être li avec l'autre proche Lio. Pour la qu'est-ce pour pour permanent nous, Marquins, lui a présenté nos reportages sur ce dossier-là? c'est sous place bouteille Gonaïve là l'été, était 10 h en matin comme ça journée mardi 14 février plusieurs dizaines de journalistes réunis dans l'idée pour lever voix pour demander libération Confréaux dans Radio Vision 2000 dans la capitale là Jean Tony Lorté que kidnappé kidnappé ça gain environ 12 jours journalistes yo profiter profité rappelé bandio que métier journaliste n'a pas bail donc jean tonilotte à gagner quand c'était l'agent qui a réclamé pour libérer la ensemble journaliste s'il a eu quitté sur place bouteille là mandé à kidnapper yo, pour yo l'aguer pressé, pressé, confrère, yon façon pour retrouver famille comme ça doit. Donc, c'est comme que Attends, nous avons mis il y a tant de cop dans la presse là, il n'y a pas besoin de jouer parce que nous-mêmes, nous avons une cop, d'ailleurs, un micro, on plume qui n'emmène nous, sauf que quelques feuilles blanches qui n'emmènent nous, nous avons une cop, Donc, la guerre pour la journée famille. C'est pas ce que nous y sommes. C'est pas ce nous y est, nous nous ne sommes pas la jeune nous-mêmes. Donc, nous m'a libérer l'autre pour la journée. Libération de Nous-mêmes, journalistes pressé. nous ville Naïve, et nous envoyons un message à et qui n'a pas nous dit toni lorté, pas gen l'argent et journalistes pas gen l'agent dans pays-là. Je dis, nous-mêmes journalistes, nous pas pa capable de porter pour caser pour de monde qui responsable. Le problème a a. insécurité l'insécurité dans pays phénomène insécurité qui a taillé banda en dans pays d'Haïti n'est pa pas né. Puis les la pression dans cité densité là. profiter et demander à responsables dans pays a pour faire presse, presser pour tablier un climat-sécurité la façon pour tout le monde capable vaquer comme ça doit à yo. c'est pas pour premier fois journaliste absubisac kidnapping en d'un pays à trois ça faut kidnapper yo prend conscience et puis l'état mette toute poil dans balance là pour croire phénomène si là cap ravage société nous demandons tout simplement libération libération